Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10. C'est moi Zéna et voici les prévisions de la balance pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements durant le mois d'avril, les emplacements des planètes. La première semaine, voire les premiers 15 jours du mois d'avril, euh, seront, seront très difficiles et porteront une énergie très lourde. J'ai étendu la période jusqu'au train 15 jours à cause de la conjonction de Jupiter et Pluton qui va durer plus que les autres conjonctions. Pourquoi je dis ça Le mois commence avec trois conjonctions lourdes. Mars et Saturne dans le Verseau, Jupiter et Pluton dans le Capricorne, qui va durer plus longtemps que les autres, conjonctions, et aussi nous avons Mercure et Neptune dans les poissons. La conjonction de Mercure et Neptune dans les poissons va nous affecter, nous affecter au niveau de nos pensées on pourrait voir les choses autrement qu'elles qu qu le sont en réalité. Donc on pourrait euh, peut-être penser que euh, certaines personnes conspirent contre nous, ou bien cachent des faits, ou des, des, de la communication ou de l'information de nous. Cette conjonction est la moins pire par rapport aux autres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 Globalement, nous allons entendre des nouvelles sur des personnes en autorité qui pourraient disparaître de leur position, soit par démission, ou à cause d'une maladie, ou même peut-être de la mort, et on le souhaite bien, bien sûr pour personne, on ne le souhaite pas pour personne. Donc ces personnes pourraient disparaître de leur position et quelqu'un d'autre soudain prendra leur place. Ça c'est au niveau mondial. Pour vous, chère Balance, vous êtes comme tous les signes cardinaux qui seraient affectés par la conjonction entre Pluton et Jupiter plus que les autres signes. Mais tous les autres signes vont être affectés par cette conjonction. Vous, peut-être plus que les autres parce que vous êtes un signe cardinal et la conjonction est dans un signe cardinal. Donc les signes cardinaux sont... Les, les plus affectés par ça, les signes cardinaux qui sont Capricorne, vous, Cancer et Bélier. Donc, comme tout le monde, les premiers euh, 15 jours seront très délicats pour vous aussi, surtout avec cette conjonction dans le Capricorne et aussi euh, de la conjonction de Mars et Saturne dans votre Cinquième maison et la conjonction de Neptune et Mercure dans les poissons, votre sixième maison. Alors vous devez prendre soin de votre santé et la santé de votre conjoint et les enfants aussi. Donc les premiers dix jours, vous devez focaliser sur votre foyer, sur prendre soin de votre petite famille. Pas les premiers seulement 10 jours, 15 jours, je dirais 15 jours. Donc prenez soin de vous, de votre foyer et de votre petite famille. Avec la pleine lune dans votre signe la lumière qui va avoir lieu le 7 avril pour le Québec, 8 avril pour l'Europe, la lumière sera faite sur beaucoup des aspects qui vous concernent personnellement et qui concernent soit votre partenaire d'affaires ou votre partenaire personnel, votre conjoint ou conjointe. Cette pleine lune pourrait aussi faire la lumière sur un ou des contrats que vous évaluez présentement, ou sur des contrats que vous auriez déjà signés. Cette période de la pleine lune sera davantage délicate, car il y a plusieurs aspects délicats que font Pluton, Jupiter de votre quatrième maison, avec votre septième maison. Donc, c'est votre foyer et vos relations personnelles et professionnelles qui sont en jeu. Alors soignez très bien vos propos, chère Balance. Mais je ne m'inquiète pas pour vous, car vous êtes le maître de la diplomatie. Vénus, dans votre neuvième maison, va alléger un peu la pression qui vous entoure, surtout à propos de votre profession. Vénus va rajouter beaucoup d'harmonie et d'élégance à vos communications et vos rencontres, qui pourraient aussi être virtuelles, par exemple. Donc, vous pourrez euh, céduler des rencontres virtuelles. Alors, Vénus sera là pour vous protéger à ce propos la nouvelle lune conjointe à Uranus dans le taureau le 22 avril, dans votre huitième maison, et quelques jours plus tard, quelques jours plus tard, euh, soit le 27 avril, Mercure va joindre aussi Uranus dans le taureau, dans votre huitième maison. Donc cette nouvelle lune conjointe à Uranus dans le taureau le 22 avril et quelques jours plus tard l'entrée de Mercure dans cette même maison vont vous préparer pour des nouvelles, des nouvelles inattendues à propos de vos hypothèques peut-être, votre résidence, vos actifs immobiliers en général et ils seront fort probablement des bonnes nouvelles. Le plus important, que vous passiez les premiers 15 jours avec beaucoup de prudence, de prudence et de patience et de sang-froid. Articulez vos propos, soignez-les et choisissez vos batailles. Et surtout durant le transit de Mercure dans les poissons jusqu'au 11 avril. Mais je vous dirai jusqu'au 15 avril. Soignez vos propos. Essayez de ne pas être opiniâtre. Donc, donnez l'opportunité aux autres de parler de leurs opinions, de proposer leurs idées. Vous pourriez devenir un peu opiniâtre quand Mercure entrera dans le bélier le 11 avril. Donc le 11 avril, Mercure va entrer dans le bélier, vous allez, la vision sera beaucoup plus claire pour vous, mais vous pourriez devenir ou avoir tendance à euh, penser que ce que vous dites est tout ce qui est correct, ce qui est valide. Et tout ce que les autres disent, ce n'est pas vraiment euh, précis. Donc, donnez le temps aux autres d'exprimer leurs opinions, parce que sinon, cela pourrait vous mettre dans l'embarras où cela pourrait vous mettre dans des situations potentiellement conflictuelles. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande et je vous prie de prendre soin de vous, de votre santé et de la santé de vos bien-aimés. Euh, je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.